que la communauté musulmane, elle est ça, elle s'offre tout le monde, Cet, cet événement euh, super euh, parce que euh, on a souvent entendu dire les gens après les attentats et les manifestations que les musulmans ne descendaient pas dans la rue. Là c'est la preuve que non puisque euh, bah, ces jeunes filles euh, viennent spontanément euh, nous aborder dans la rue et euh, parler de leur différence, de la religion, de ce qu'on euh, pense euh, du fait qu'elles sont brûlées et euh, voilà, c'est un moment d'échange super intéressant, de dialogue, de rencontre, euh, et je trouve ça super. Voilà, merci. Je, je trouve que c'est une expérience vraiment intéressante de pouvoir initier les gens à quelque chose de nouveau parce que sinon on n'aurait pas l'occasion de le faire si ce n'était pas d'une initiative comme ça des gens de nous montrer aussi comme aujourd'hui je ne savais pas c'était la journée du fleur, je suis super contente d'avoir vécu l'expérience. Franchement j'aime bien, je t'aime pas J'ai l'habitude de m'envoyer moi, j'ai un genre visage à faire passer. Un retoil, pas, ça ne change pas la personne. C'est juste quelque chose de, euh, bah, qui, est, qui est pour soi, je trouve, en fait. Petite... Voilà. Je suis venue déjà sans savoir que c'était ma petite agère qui organisait tout ça. Je suis fière. Euh, moi je viens, je ne suis pas musulmane, mais je viens soutenir les femmes qui ont décidé de porter le voile. Parce que pour moi c'est la liberté. Je suis contente d'être là par vous et que vous puissiez m'accueillir euh, si j'étais euh, une des vôtres. Voilà. Et merci pour ce tuto parce que du coup je vais m'en servir l'été. Tout va bien, euh, même avec le foulard, j'ai pas l'habitude, mais euh, ça change rien du tout. Je suis prête à faire le tour de Lyon avec, il n'y a pas de soucis, et on est toutes pareilles. Il voilà, n'y a aucune différence entre avec ou sans le foulard. De reden waarom ik nu deze hoofddoek draag is om te laten zien dat de, um, de hoofddoek iets moois is en je hem op verschillende manieren kunt dragen. De reden waarom ik deze hijab on probeer is omdat ik zelf moslim ben so en iedereen kan zien dat de hijab een a beautiful is. Déjà, je trouve ça super bien qu'on que soit tous là pour euh, représenter euh, la, la femme euh, voilée aujourd'hui, qu'elle soit euh, française, égyptienne, euh, selon son origine. Euh, il faudrait qu'on qu sache vivre ensemble, en paix surtout, donc on s'en fout que je sois voilée, non voilée, vivre ensemble, c'est ça le plus important. Ouais, un pour la, la fin bah, Franchement, c'était une superbe initiative et euh, on est content d'y avoir y participé. J'espère que ça se réitérera une prochaine fois inchallah et puis euh, ouais, voilà. Alors bah, ah, bon, on ouais. va le faire tous ensemble Qu'est-ce qu'on va dire oh. wow. wow.